petit champ d'égopodes, une excellente plante sauvage comestible qui, comme vous le voyez, pousse en grande quantité, euh, et bien du mois de mars au, au mois de novembre, dans les lieux frais, donc le long des rivières, mais à l'ombre. Euh, Là où il y a de l'humidité et qu'on peut reconnaître. Alors, c'est une plante qui aime bien, euh, qui a des feuilles un peu différentes. Enfin, chaque feuille est un peu différente, mais elle a la particularité, quand même, de base. La, la feuille typique, c'est celle-là. L'ensemble là que je montre, c'est une feuille qui a donc 3 fois 3. Foliole. Alors pourquoi je dis trois fois trois Parce que vous voyez qu'elle est une première fois divisée en trois, trois petites branches, enfin trois euh, pétioles, pardon. et ça a un autre nom en botanique, je crois que c'est pétiolule, mais bon, peu importe, et elle est redivisée en trois, et elle peut être... Euh, en fait, a, au lieu d'être divisée complètement et de donner l'impression qu'on a 9 feuilles, ce qui n'est pas le cas, puisque je viens de vous dire que c'est une feuille entière, elle, les, les feuilles peuvent être soudées. Alors, non, celle-là, c'est découpée. Là, voilà, là, ici, on voit que c'est soudé. Hein, on voit la petite pointe, mais en fait, ce n'est pas, pas découpé en plein et on voit à nouveau, voilà, et ça peut être trois folioles, bah tiens, il y en a il y en a une ici, donc on voit trois folioles qui ne sont pas redécoupées en trois, mais on voit bien les pointes des, des folioles qui auraient dû être, être découpées. Donc ça c'est une petite plante qui s'appelle l'égopode, euh, Aegopodium Podagraria. Très importante. Euh, vraiment très importante, en plus des 3x3, c'est donc ce, le pétiole, donc, le pétiole, c'est cette tige-là, hein, c'est la tige qui tient la feuille, qui s'appelle pétiole, et eh bien, elle doit être de forme triangulaire, et avec une, euh, une petite gouttière, pareil, non pas très botanique, mais qui parle de lui-même, donc 3x3, en triangle avec une petite gouttière. Donc cette, euh, cette petite feuille là qui pousse euh, sous forme de, je disais tout à l'heure, un champ, enfin donc on peut en avoir plein qui poussent les unes à côté des autres qui pousse euh, donc en grande quantité, c'est des petites feuilles mais à force on peut s'en faire euh, un certain nombre de salades, et euh, cette petite feuille euh, donc s'appelle Egopode, euh, Egopode ou Aegopodium podagraria en son nom, nom scientifique, hein. c'est important de, de vraiment savoir de quelle plante on parle, hein. en botanique on a besoin de, de réapprendre beaucoup de choses et donc de passer par les noms botaniques, parce que des, des noms communs peuvent euh, envoyer sur d'autres plantes qui n'auront pas forcément les mêmes, euh, les mêmes propriétés. Donc celle-là, elle est tout à fait euh, comestible, on la mange pas en grande quantité, parce qu'elle a une saveur qui est bon, un peu spéciale, elle, euh, elle fait à la fois penser à la un peu à la carotte, hein. c'est la famille d'ailleurs, elle fait partie de cette famille des, des apiacées, euh, donc les, autrefois euh, appelées ombellifères, donc euh, des plantes où il faut bien savoir euh, pour ne pas se tromper, donc celle-là on va soit la faire en, là, en jeune feuille comme je vous l'ai montré, c'est des, des plantes qu'on va faire en salade, ou on peut la faire en gratin, surtout si elle est un peu plus âgée. Donc euh, voilà pour euh, la petite description euh, rapide de ce que vous pouvez manger en ce moment. Donc comme je vous disais, du mois de mars jusqu'au mois de novembre, tant qu'il ne fait pas euh, des grosses gelées. Voilà, à bientôt Voici well des feuilles de sureau donc il ressemble un peu à l'égopode, mais comme vous voyez, pas de 3 x 3, bon il y a une gouttière, mais le pétiole n'est pas en triangle, et les folioles ne sont pas pointues, bon en plus c'est sur un arbrisseau, on voit, le, on voit la branche, donc ce n'est pas de l'égopode, c'est bien du sureau, sureau noir celui-là. Alors voici une autre plante qui ressemble à l'égopode, beaucoup plus d'ailleurs, mais qui n'en est pas. Là on voit que c'est divisé en cinq euh, petites branches, on va dire. Et puis les folioles sont arrondies à la pointe, et surtout il y en a beaucoup plus que neuf en tout, au maximum. Hein, de L'égopode c'est neuf au maximum, là on voit qu'il y en a un beaucoup plus grand nombre. Donc c'est l'angélique sylvestre. Qui est, donc, euh, qui est donc aussi une plante comestible, mais qui n'est donc pas légopode.